La rencontre entre cet enfant de 4 ans et ce veuf émeut tout le monde aux larmes. À mesure que nous vieillissons, de plus en plus de gens disparaissent de nos vies. La mort est une partie inévitable de la vie, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas triste quand les gens doivent continuer à vivre seuls sans leur partenaire de vie et sans amis proches. Ce n'est pas parce que vous avez vécu longtemps que vous n'êtes plus concerné par l'amitié ou l'amour. Bien au contraire, c'est souvent nécessaire quand les gens sentent un vide et une grande solitude dans leur vie. C'est précisément le cas de Dan Peterson, âgé de 82 ans, après la mort de sa chère femme, Marie. Dan est resté assis pendant de longues semaines à ne rien faire d'autre que regarder dans le vide. Le chagrin était un poids qu'il ne pouvait pas ôter de ses épaules. Il sentait que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Il ne pouvait pas se douter que sa rencontre inattendue avec une petite fille de 4 ans allait changer sa vie pour toujours. Voici Tara Ode. Elle est la maman de 7 jeunes enfants, et elle les aime plus que tout. Mais avec Nora, l'un de ses enfants, Âgée de 4 ans, elle a assisté à quelque chose d'incroyable. Elle s'est sentie obligée de partager cette histoire sur Internet, et maintenant, elle se répand comme une traînée de poudre. Cela peut sembler long, mais je vous recommande de lire l'histoire dans son intégralité, croyez-moi. Cela peut changer votre regard sur la vie. Dans la publication de Tara, on peut lire... La veille de l'anniversaire pour les 4 ans de ma fille Nora allait préfigurer un formidable événement. Je venais de la récupérer après l'école maternelle quand elle m'a demandé de faire attention à la personne âgée qui marchait dans le parking très lentement. Elle a continué en expliquant qu'elle se sentait concernée par les personnes âgées. J'apprécie les vieilles personnes, car ils marchent doucement et ils ont la peau douce tout comme moi. Ils vont tous mourir bientôt donc je vais les aimer énormément jusqu'à ce qu'ils meurent. Bien évidemment, j'étais un peu inquiète et peu rassurée à la fin, mais ça me faisait plaisir de savoir ce qu'elle ressentait. J'étais touchée par sa considération et par son empathie et j'ai publié cette situation comme actualisation de statut sur Facebook dès que je suis arrivée à la maison. Je n'imaginais pas à quel point elle était sérieuse. Le jour qui a suivi, le jour de son anniversaire... En route pour la maison après l'école, elle a demandé si on pouvait passer à l'épicerie pour acheter des cupcakes pour ses six frères et sœurs et la fin de célébrer son anniversaire après le dîner. Comment faites-vous pour dire non à une enfant qui fête son anniversaire J'ai installé Nora et sa plus jeune sœur dans l'un de ces énormes et encombrants caddie en forme de voiture, et je me suis dirigé vers la section pâtisserie. Après avoir pris les cupcakes... Je me suis arrêtée devant l'étagère qui proposait des articles à prix cassé. Alors que j'ai été distraite, prenant et entassant les bouteilles de sauce roche et des canettes d'ensure, Nora s'est mise debout et a fait de grands signes et disait joyeusement, « Bonjour monsieur le vieillard, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » L'homme qui était âgé avait le visage comme figé et avait les sourcils très fournis. Toutefois, avant que je n'ai pu la faire taire pour l'avoir appelé vieillard ou de pouvoir demander à la terre de m'avaler pour que je disparaisse, L'homme s'est arrêté et l'a regardé. S'il était dérangé par mon enfant qui ne tient pas sa langue dans sa poche, il ne l'a pas démontré en tout cas. Son visage s'est décrispé et c'est alors qu'il a répondu « Eh ben, bonjour jeune demoiselle, quel âge avez-vous aujourd'hui ?» Ils ont discuté pendant quelques minutes, il lui a souhaité joyeux anniversaire, et nous sommes partis chacun de notre côté. Nous avons retrouvé un homme après quelques rayons et je l'ai abordé. Excusez-nous monsieur, c'est Nora. Et elle voulait savoir si vous avez pris une photo avec elle pour son anniversaire Son expression s'est rapidement transformée pour passer d'un état de confusion, puis d'étonnement et à la fin de soulagement. Il a fait quelques pas en arrière, a essayé de se hâter vers son caddie, et a posé sa main qui était libre sur son torse. « Une photo Avec moi » s'interrogeait-il. « Oui, c'est mon anniversaire. » a indiqué Nora. Il l'a donc fait. Il a enlevé son iPhone et ils ont pris la pause ensemble. Elle a placé sa main toute douce par-dessus sa main à lui toute douce également. Sans dire un mot, il l'a regardé avec un sentiment dans l'œil et, alors qu'elle gardait ses mains dans les siennes, elle a étudié ses veines maigres et ses articulations très usées. Elle l'a embrassé le dessus de sa main puis elle l'a placé sur sa joue. Il rayonnait à nouveau. Je lui ai demandé son nom. Et il m'a demandé de l'appeler « Dan ». Nous bloquions les autres clients, mais cela ne les dérangeait pas. Il y avait de la magie qui dégageait de l'épicerie ce jour-là et nous pouvions tous le ressentir. À coup sûr, Laura et Monsieur Dan n'avaient pas constaté qu'ils bavardaient comme s'ils étaient des amis de longue date. Après quelques minutes, j'ai remercié M. Dan pour avoir pris le temps de passer un bout de sa journée avec nous. Il a eu les larmes aux yeux et a dit « Non, c'est à moi de vous dire merci. Ça a été le plus beau jour depuis un long moment. Vous m'avez rendu tellement heureux. » Mademoiselle Nora. Ils se sont câlinés une fois de plus et nous sommes partis. Nora l'a regardé jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Je vous mentirais si je niais avoir pleuré comme une madeleine après leur rencontre. J'étais époustouflé par cette rencontre et me suis dit que peut-être certains de ceux qui me suivent sur Facebook auraient aimé que je la partage. J'ai publié l'histoire ainsi qu'une photo des deux amis. Nous avons rendu visite à M. Dan dans sa petite maison toute propre. Les souvenirs de Marie étaient toujours fièrement entreposés partout où se poserait votre regard, il avait été chez le coiffeur. Il s'était rasé et portait un pantalon et des chaussures élégantes. Il semblait avoir 10 ans de moins. Il allait installer une table pour enfants, du papier blanc et des crayons pour Nora. Il a demandé si elle allait faire quelques dessins pour qu'il puisse l'accrocher à son réfrigérateur. Elle a joyeusement accepté et s'est mise au travail immédiatement. Nous avons passé presque 3 heures chez M. Dan ce jour-là. Il était patient et doux avec ma pipelette de fille constamment en mouvement. Il a essuyé la sauce tomate de ses joues et l'a laissé terminer ses nuguets de poulet. Alors que nous marchions avec lui jusqu'à sa porte d'entrée après le déjeuner, il a sorti un couteau de poche et a coupé la seule rose rouge ouverte sur son porche. Il a passé 10 minutes à enlever chaque épine qui se trouvait sur la tige avant de la donner à sa nouvelle amie. Elle garde toujours cette rose, maintenant toute séchée, sans un sac hermétique avec zip. Sous son oreiller, Nora prend des nouvelles de m. Dan tous les jours. Elle s'inquiète pour lui. Elle se demande s'il est seul, s'il a froid, s'il a mangé des sandwichs au fromage. Elle souhaite qu'il aille bien. Elle souhaite qu'il se sente aimé. M. Dan pense également à Nora. Après une autre visite tout récemment, il racontait comment il n'avait pas eu de nuit sans interruption depuis la mort de sa femme. Il m'a confié qu'il dormait paisiblement chaque nuit depuis qu'il avait rencontré ma fille. Ce qu'il m'a confié m'a laissé sans voix et les larmes coulaient sur mes joues. 78 ans séparaient ces deux personnes. D'une certaine façon, leur cœur et leurs âmes semblaient se connaître depuis très longtemps. Nora et moi nous sommes promis d'aller voir Emdan toutes les semaines, même si ce n'est que pour 15 minutes, même si c'est pour un bref câlin ou pour déposer du fromage danois, son préféré. Je l'ai invité à venir faire Thanksgiving avec nous. Il fait partie de la famille désormais, qu'il le veuille ou pas, il a été absorbé par ma famille de neuf personnes et comme le dit Nora, nous allons le remplir d'amour. Parfois, parler à de parfaits inconnus peut être le début de très belles histoires. Essayez pour voir. Cette histoire m'a vraiment réchauffé le cœur. Et elle démontre vraiment à quel point il est important que nous prenions le temps de voir et écouter les gens autour de nous. Nos aînés en particulier, car nous avons tendance à les oublier trop facilement. Mais comme tout le monde, ce sont des gens avec des émotions et des réflexions. Partagez cette histoire touchante avec vos amis sur Facebook. Si cela pourrait aider au moins une personne à se sentir moins seule, c'est que ça en valait la peine. N'êtes-vous pas d'accord